Voilà, rue Saint-Honoré. Voilà. Rue chevaux la -Gare. Ça me dit quelque chose ici. Voilà. On est là. Rue chevaux la -Gare. Rue chevaux la -Gare. La cour des comptes, si je me rappelle bien. Ah là là là là. Trottinette électrique quand il nous tient. Ah oh là là là là là là là, là. Trottinette électrique, tiens. Encore une boutique Chanel ici. La rue du Faux. Décidément, toujours en travaux cette rue. Toujours en travaux. Je l'ai quitté il y a 7 ans. Travaux. À croire que ceux qui ont du, du bif, Mettre tout dans les travaux pour payer moins d'impôts. Hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça On va prendre la mode. Ouais. Encore. J'ai rien, Doggy. Voilà. On voilà, va repasser par la place Vendôme. Tiens, un mannequin noir. C'est joli ça. C'est joli ça. <rire> On va passer par Hôtel Cost si je me souviens bien. Nous allons prendre un raccourci, raccourci. Est-ce qu'on va atterrir Place Vendôme, place Vendôme. La redonner. Yes. Place Vendôme. Hôtel mmh, mmh, mmh. Meurice. Place Vendôme. Ministère de la Justice. Dupont-Moretti. Son bureau. Ministère de la Justice. Chanel, qu'est-ce que tu nous fais encore Une boutique par ici Une boutique par là Voilà. C'est bien. Il n'y a pas beaucoup de monde. Paris est à moi. Paris est à moi. Place Vendôme. Place Vendôme. Paris à moi. Pardon. Pardon. Rue de la paix Vachon Constantine Voilà je vais me prendre Vachon Constantine Allez voilà, très bien Qu'est-ce que c'est que ça Tiens, ils font des travaux. Ils ont fait une maison pour recouvrir les travaux. On va aller voir ça de plus près. On remet les izzo. Voilà, c'est mieux. C'est des travaux. Je ne rêve pas. Merde, rue de la je acheter un coup d'aide du près. C'est bien ce que je dis. C'est en travaux. Voilà. C'est en travaux. C'est des travaux. des travaux incroyables. Bah, ça a été une agréable journée. Personne dans la rue. bon pour moi tout ça. Voilà, agréable journée. On est arrivé à son terme. Petite balade parisienne. Je baisse mon masque parce que je ne peux pas parler. Sinon, voilà, comme vous pouvez le voir, ça, c'est des travaux, juste des travaux. En attendant que ce, ce, le building finisse, ils vous ont fait ça et ils ont les moyens. Ils ont créé une boutique éphémère en attendant que la vraie boutique soit finie. Donc voilà, fini la journée d'aujourd'hui d'immersion et on se dit à bientôt.